Comment faire le point d'astracan, appelé aussi point de la trinité, on va voir pourquoi. Et les anglais appellent ça Raspberry Stitch, c'est-à-dire le point de framboise. Ça c'est le minimum du minimum, c'est-à-dire en fait sur 4 euh, mailles plus une de chaque côté. Et on va répéter ces quatre mailles sur toute la largeur du rang, donc d'où le multiple de 4. Plus 2, c'est-à-dire une de chaque côté. Donc on voit que c'est en décalé, en quinconce. Alors on dit trinité parce que là il se passe quelque chose avec trois mailles. Et là il y a une maille toute seule. Et en décalé, trois mailles, quelque, quelque chose avec trois mailles une maille toute seule, donc 3 plus 1, 4, voilà pourquoi le multiple de 4. Donc on va passer à la pratique sur un rang plus large. donc Le premier rang, euh, tout à l'endroit ou tout à l'envers, il se fait sur l'endroit du, du tricot, tout à l'endroit ou tout à l'envers, peu importe pour ce premier rang, euh, vous pouvez le faire à l'envers pour euh, pas vous mélanger euh, les idées parce que euh, par la suite tous les rangs qui sont faits sur l'endroit seront faits en maille envers exceptionnellement c'est sur l'envers que se construit le point Alors, on fait la première maille, alors euh, peu importe, vous la glissez, vous la tricotez, c'est à vous de voir. Moi j'ai choisi là de la tricoter à l'endroit, peu importe, c'est la maille d'encadrement. Dans la maille suivante, on va en faire trois. C'est-à-dire qu'on va la tricoter une fois, ne pas la lâcher, la tricoter une deuxième fois. Alors on la tricote une première fois à l'endroit, on ne la lâche pas. Une deuxième fois à l'envers, en passant bien le fil devant et une troisième fois à l'endroit en repassant le fil derrière et prenez bien garde en repassant le fil derrière de bien passer entre les aiguilles et pas par dessus donc j'avais dit que je la lâchais pas et une troisième fois à l'endroit Ensuite, maintenant que j'ai fait 3 mailles, 3 mailles dans une, il faut bien que je compense. Donc pour compenser, je vais tricoter les 3 mailles suivantes à l'envers ensemble. Donc on rentre dedans. Et on tricote à l'envers. C'est pas spécialement facile. Donc ce qu'on peut faire, c'est comme ça, bien maintenir le fil à droite. Et passer l'aiguille il faut être à la fois ferme à droite et souple à gauche maintenant que c'est passé je lâche tout et je recommence Donc la maille lisière. Et tout à l'envers, jusqu'au bout. Le quatrième rang, qui est le même que le deuxième, mais en décalé. Donc pour le deuxième, j'avais fait trois dans une, une avec trois. je vais faire le contraire. Donc après ma maille lisière, j'en fais... Une avec trois envers, vous pouvez serrer, et trois dans une. Déjà, on commence à voir le point se dessiner. Voilà, j'ai avancé un petit peu pour qu'on voit bien le point. Admettons que là je dois rabattre, euh, je suis sur un début de rang endroit que je dois tricoter en maille envers, et eh bien je peux rabattre Alors, ma maille d'hier. Pour rabattre en maille envers, c'est pas bien compliqué, on fait des mailles envers et on rabat tout simplement comme on le fait. ne serait-ce que ce fil qui passe devant, mais il suffit d'éviter. Hop, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Maille envers. Et je rabat. Voilà. Sur quelques mailles, la terminaison. Alors un petit truc, quand on doit reprendre, et qu'on ne sait plus où on en est, ce qui vient d'être mon cas, j'ai été interrompu et je ne sais plus où j'en suis, on regarde ce qui s'est passé de l'autre côté, où on en était. Donc on voit qu'ici on a une fin de boule, on a une boule ici, qu'on a commencé, donc il faut la finir, pour la finir il faut rassembler ces trois mailles. Donc trois ensemble à l'envers. Et on est reparti en droit.